Dieu, je hais les Gaulois. Mon grand-père aussi les haïssait, avant même qu'il lui ait arraché les yeux. Crois-tu que je serais ici, à la frontière, sans une bonne raison Oui, les frontières de Rome doivent être solides. Non, ces barbares puants n'ont rien à faire aux portes de Rome. C'est pour cette raison que moi, chef des Julies, suis venu ici. J'apporte l'ordre romain à ces chiens de gaulois. Voilà une vengeance que je vais savourer. Cette guerre ne durera pas longtemps. Et ensuite, j'ai de grands projets. La clé de tout, c'est le pouvoir. Le pouvoir à Rome. Mais avant, je devrais éliminer mes rivaux. Le Sénat, les Grecs, les Carthaginois et leurs éléphants et les familles des skippies et des Brutis également. Sire. Général, droit devant. Oui, maître. Enquête d'indice. Espionnage. Empereur Six à l'ennemi Communauté assiégée, sire Ces esclaves rebelles rêvent de victoire, mais nous allons leur faire. Unité, attendez mes ordres. Unité Unité, droit devant À ennemi d'une peur abjecte, il s'enfuit comme un lâche louez soit les dieux Le général ennemi est mort C'est ce de la peur des généraux victorieux. Et c'est aujourd'hui jour de gloire la colonie. On va profiter pour faire quelques hommes. Et on va faire... La maison commerce. Alors, caramise. Empereur Hop, la maison du gouverneur. Donc là, on ne pas faire grand-chose. Oui, maître. Je me cache et j'attends. Pas grand-chose ici. Héritier de, du trône. Vos ordres. Six à l'ennemi Mouvement terminé, sire. Pas possible, sire. De mouvement, sire. Général. Bon, paré est là, à attaquer. Communauté mais... assiégée, sire. Communauté assiégée, sire. Varie à naviguer. Allez. bataille, que peut faire un soldat qui arrive sur le terrain déjà hors d'un ça je kiffe ces petites phrases qu'il y a ici vois, à chaque fois mmh. au début ça a été Rom tout fait ça et quand dit, a repris le par les Gaulois se fourvoient en pensant qu'ils nous valent unité à mes l'ennemi a reçu des renforts archer utilisez le feu Astaki. Astati Riyari Soyez sur vos gardes Soyez sur Feu vos gardes Soyez sur Feu vos gardes Riyari Unité En avant ah Détruisez-les ah Général Merci. Suivez-les, chassez-les du champ de bataille. Où soient les dieux, le général ennemi est et mort. C'est sûr, vous connaissez la peur. Mes ennemis en déroute, poursuivez-les, chassez. les Parfait. Rome exige des généraux victorieux, et c'est aujourd'hui jour. Aujourd'hui, c'est jour de gloire. Aux hommes valeureux, la guerre offre gloire et liberté. Quelle belle phrase. Victoire! Victoire! Victoire. Cette terre est à Rome. Maria naviguer Toi tu dois. Maria madame Tout ça On peut Empereur Alors les amis n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À l'attaque. Plus de mouvement sire Pas possible sir. Plus trop, non hein. Tac, tac, tac. On augmente. Yeah. Il ne va pas me mettre la dernière. C'est pas grave. Qui est en position d'embuscade Alors n'hésitez pas, le chat est ouvert. J'ai un deuxième ordinateur juste à côté pour voir ce que vous pouvez me dire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Bien sûr, je ferai une petite dédicace à ceux qui me donnent de bons conseils. Et comme bon empereur, je ferai toujours un petit cadeau. Général à l'attaque! Communauté assiégée, sire 1000 hommes contre 400. On que ça donne. Hein Alors il faut faire attention avec Carthage parce qu'ils ont tendance à avoir des éléphants de guerre. Et une fois, j'ai fait une bataille avec 1000 hommes contre 280. Le problème, c'est qu'il y avait 80 éléphants de guerre. Ça m'a fait mal. Parce que j'ai perdu à la bas. L'armée de cartes. Unité. Attends un de mes ordres. Unité. Ah, Unité. Là, Unité. Une... Unité. Unité. Droit devant. Unité. Droit devant. devant. Allez, c'est parti. Donc dans le jouer vous en avez bataille limitée, euh, le temps limité dans les batailles donc ça va des paysans une milice urbaine si là je perds c'est qu'il y a un souci là. Voilà. C'est Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. La On a perdu d'une telle victoire. Nous avons perdu 390. Victoire Hop. Alors regardez, hein, par rapport à la fac là, par rapport au Sénat normalement voilà on a une bonne réputation plus que 4 quatre. quatre bulles et on pourra faire une révolte sachant qu'il faut aussi le peuple hein. allez tac Blocus de Carthage. Oui, Captain. Sire, c'est impossible. Maria a attaqué. Replions-nous Plus de mouvement, sire Hop là Allez, bouge, bouge Un nouveau, nouveau commandant Et on va la faire ça la plus grande militairement. Et on gagne assez bien notre argent Donc où es-tu En pleurant pour l'embuscade Beaux Empereur Allons-y Empereur au ordres Droits devant Voilà, on s'en sort bien. C'est ça l'ennemi Mouvement terminé, si L'unité que vous avez reçue se trouve dans des Moi, c'est une idée que j'ai d'habitude. assiégé assiégée sire communauté assiégée sire j'attends vos ordres je vais leur parler de ce port Je vais leur parler de ce pas. On peut... À l'attaque Je nombreux. Mais on peut réussir. Et Dieu nous sourit. Les signes abondent en notre faveur. Unité. Attendez mes ordres. Bélier. Bélier en position. Allons -y. Allons -y. Nos soldats sont devant les murs. Ils vont tenter de les abattre à coups de bélier. Aujourd'hui, les dieux nous sourient. Les murs ont cédé. Unité. Faisons entrer nos troupes. Unité Unité Feu à volonté. Ah. Tuez-les. Ah. Ah. Ah. Nous sommes attaqués. Ah. À l'attaque. Vive. J'ai quelques petites pertes. Charge. perte pour comparer à mon empire. Dans la fuite. Profitez-en, brisez l'élan de toute son armée. Unité Unité Chargez Général. foncez En avant Tenez la position Le général ennemi s'enfuit. Ce n'est pas une chose à faire pour un commandant. Et en pleine bataille, un incroyable! Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut! Capitaine. Capitaine. pas trop intéressant. On peut devenir Par contre, général. quand même assez rare. Exige des généraux victorieux. Voilà. 798 survivants. Pour 1300. La lame est elle-même. Elle-même incite à la violence. Victoire Cette terre est à Rome. Et donc, du coup... Oui je vais leur parler de ce pas. Oh, pis là. J'ai la première, vous une que vous pouvez recruter. Seigneur, je vais leur parler de ce pas. Plus de mouvements. C'est le moment. Voilà, ah, cessez le feu. Du coup, je te propose des droits du commerce et infos géographique. Je vais leur parler de ce pas. Du coup, allez hop on continue d'améliorer, et tout. Alors, un peu de vols choux. Dans cette pile, on peut les voir passer. Plus évolué, on a construit tout ça. On a recruté un asti, mais les sites avec, avec les jardins, J'ai fait une alliance. Ok, on a eu 3800 mètres pièces. On n'arrête pas le développement. On améliore le marché, un temple de Bachou. up. Les troupes. Carthage. Et on leur donne Caralis. Faire une contre-offre. Alors on le Caralis. Et on rajoute des droits du commerce. Voilà. On a cessé le feu avec Carthage. Et les droits du commerce. Ah. On a une odeille, on a été fer. Bon, on est en bas de l'échelle. Tiberbrutus, il est prêteur. Mais on va lui montrer. connais mieux que lui. Cavalerie. Et ça en plus. Extension de suite. le mercenaire. Noble maître. C'est vrai que j'ai un agent ici. Oui, maître. Mouvement terminé si. Je ne puis faire ça si. Mouvement terminé, ici. Mouvement terminé, ici. Vos Pas possible, sire En avant Les Espagnols. Qu'est-ce qu'ils ont en train de proposer hein En marche Mouvement terminé, sire Votre Altesse, espionnage. Je me cache. Mais il y a eu de mouvements Sire. Sire, à l'attaque Droit devant Don't d'émission. Un port final, bon. Petit mariage. Ressordre Allons-y Préparez-vous pour l'embuscade Général Général Loin devant Sire Sire Allons-y Général Faré à attaquer Mouvement terminé, Sire Sale ennemi Mouvement terminé, sire Vos ordres Non, il va retourner. Ici, ce que c'est. que ça veut.. Comment dire Ça veut volter. Ok. Alors. Oui. Position. Espionnage. C'est tout. Pu faire ça si Paris à naviguer Entendu, capitaine L Espagnol, une alliance droit du commerce et un coup géographique. Allez. Général 6 à l'ennemi Mouvement terminé, sire On des impôts. Général Oui, maître. Allez, espionnage. Général À l'attaque Communauté assiégée, sire Communauté assiégée, Sire Général À l'attaque À l'attaque Plus de mouvement, Sire Traiteur et éditeur. Asti, décoration de l'élance entre l'âme plus politique et l'unique d'aide. Après les leurs pour toutes les des raisons. le monde lors des combats contre les barbares. Ah, Manu, Manu... Julius, tu vas devenir celui qui va euh, devenir le conquérant de la Gaule avant Jules César, sale pire. Jules César, sera a devenu le conquérant de la Gaule. Je sens que Jules César, c'était en 49 avant Jésus-Christ. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir la notoriété de grand consul. Parce qu'il a conquis toute la Gaule. c'est bon, Marseille a été pris, ça a moins 20 pièces d'or, moins 1156. Oh, c'est celui qui coûte le plus cher. Hein. J'aime pas trop ça. Empereur hein. hein. Et toi, voilà, il faut passer le prochain tour. Ah, le feu. Ouais, si tu veux. C'est le temps que j'attaque le petit droit du commerce. Surtout le temps que j'organise mes portes. À l'attaque Communauté assiégée, Sire Communauté assiégée, Sire Les deux factions ont, honnêtement, décidé de puissante tuer, c'est de dire, si c'est grave, si c'est grave, si c'est Mais peut-être pas. Ouais, le machou. Ma sida, elle a déjà évolué. On va faire ceci. Hop là. Allez. on perd quand même hein en recrutement on va dire 5000 en recrutement j'ai recruté qu'une seule qu unité 5000 pour une seule unité plus loin mais me fait attaquer. cher quand même Avec allez le le second va être Voilà ouais, les triaries Aux ordres, général. En marche, général, général. En marche, bon général. possible, si Droit devant. Mouvement terminé ici. Empereur. Dans ton flot, tu Flotte attaquée. Souquez ferme. Mouvement terminé sir. C'est quoi la mission? L'occupation du port de Carthage. Ah ça va. Flotte parée. Plus de mouvement sir. Cent cinquante. Population 4000, encore 2000, population assez bien, ça, hop, on réforme ceci, on reforme, on réforme, hop, pour ici, hop, on voilà. reformer ceci. Les troupes. On va les construire. Et toujours faire des hommes. Surtout la conquête qui nous attend. Général en, en avant Mouvement terminé ici Notre flotte est attaquée Mouvement terminé, sire! Oui, Captain! Entendu, Captain! On va de recrutement. Ah. Donc tout ça. Ok. C'est bon. On est la parce qu'on a plus évolué. C'est une petite déformation de l'histoire. Pour bon l'instant. Général Oh là là, rien à foutre. Allons-y Mouvement terminé, sire. Général Empereur On va attendre Pour l'instant, la... bon bon on, on va éviter la guerre avec les, les, les Gaulois. Sire Droit devant Plus de mouvement, sire ah, c'est pas bon pourquoi chez ai bâtiments mieux vaut ne construire aucun nouveau bâtiment insalubrité insalubrité insalubrité pénalité de culture et agitation ok en cas de d'essai cette continuité peut Là on a quoi Pénalité d'impôt. Les CG. Alors Alliance, droit du commerce et info. Allez c'est parti. Voltaire. Ici. Empereur, droit devant. Moi, ordre, droit devant. 80 Marseille. Marseille, il y a beaucoup de choses à construire. Bonjour. à l'attaque Communauté assiégée, sire. Communauté assiégée, sire. Putain. J'ai fait le camp. J'ai fait le con. j'ai fait le camp. J'attends vos ordres. C'est qui Le Carthage. Je vais leur parler de ce port. Je ne puis faire ça, Sir. Tout de suite. Je vais leur parler de ce point. Ah. Bibus ah. c'est le meilleur pour l'instant. Okay. Communauté assiégée ici de sport Ouais j'ai perdu autant de bon Ah A tête parce que j'en fume beaucoup Général Paris à attaquer Toi Une nouvelle conquête romaine Germain. Un cessez le feu. Oui. contre Les occasions où le fier, où le fier guerrier doit se faire violence, et accepter inacceptable. Les traces. l'une Alliance pour du commerce et info. Allez. On a déjà découvert la moitié du truc. Je, vais le Je ne puis faire ça, sire. Je vais leur parler de ce pas. Mouvement terminé, sire. Ce n'est pas possible, sire. Mouvement terminé, sire. Mouvement terminé, sire. si tu y es bien c'est intéressant ah oui enfin vous n'êtes pas content votre passage au prométer les espagnols Ne vous inquiétez pas plus tard, on va venir vous attaquer Alors toujours prévoir les guerres en avance hein, parce que je sais que je vais prendre ici qu'après mes prochains ennemis ça va être les bretons, les germains et les espagnols Là, c'est bon, là, c'est bon, Il Sire, on marche Sire, empereur, empereur, droit devant, général, allons-y Sire, vos ordres Allons-y. Plus de mouvement, sire. d'acide droit commercial et infographique, géographique, euh, graphique. la de la propriété auprès du Sénat. Ah bon Le Sénat est même maintenant Ah oui, oui, oui, même le peuple, ça commence. La plupart des sénateurs ont une bonne opinion de vos actions, mais certains se demandent haut et fort si vos actions ne sont pas motivées par la recherche de gloire personnelle plutôt que celle de Rome. Bah déjà c'est ma gloire personnelle. Et après on va peut-être penser à Rome. On va commencer à préparer l'armée de demain. Général, en avant Plus de mouvement, sire. Allez, on réforme tout ça pour récupérer toutes les zones. Et Belois. C'était grec, le produit commerce. Excellent. Oh. Ok. Oula. Il y a eu des alliances, quoi. Hein? Général. Droit devant. Mouvement terminé, Sire. Le blocus de Carthage. si. Général Vos ordres Mouvement terminé, sire On peut... Un... Allons-y Oui. Votre Altesse. Mouvement terminé, sire. Vos ordres. Alors, ça. Laissez guest. Hop, on améliore l'embourde. Là, on commence à vraiment prendre de l'ampleur. Général, à l'attaque Communauté assiégée, sire Communauté assiégée, sire poster un camp à ce niveau-là. Oui. Je vais leur parler de ce pas. Je vais leur parler... Euh, pas de cesser le feu pour l'instant. Je demande... -ce ...que vous donnez mon protectorat. Il y a protecteur, alors vous êtes écrasé. Pareil à naviguer! Euh, la mission c'était. C'était quoi déjà? Un cartage. Mouvement terminé, Sire! Just mm -hmm. Captain Entendu, captain Paris à manœuvrer, Paris à attaquer. Impossible Votre position auprès de la plebe c'est améliorée. Peut-être qu'un jour, les plus bien vous accorderont... Oui on lui vous faire passer pour le père Fouettard. Sympa! Votre priorité auprès des bien n'est pas révisable. mais au moins ils ne posent pas des pierres ni des insultes. En général, ils ne vous reconnaissent pas. Donc. On par la quête, Carthage en avec l'Espagne. de sparte oui capitaine entendu capitaine oui mon capitaine mouvement terminé c'est le dernier moment donné voilà et donc du coup faire va une nouvelle armée encore. Du coup, ça y est, elle a évolué. On va améliorer. Alors ça, c'est quoi ça C'est la célébrité. Du coup, qui devient célébrité, on va déjà commencer par augmenter la célébrité. Alors, on... Non, je ne sais pas. Ah, peut jamais. C'est donnez-nous. Non, vous attaquez. C'est rien comparé à la paix. Et du coup, Pareil à naviguer. Mon petit navire qui veut doit aller. Sire, c'est impossible. Impossible d'aller là, capitaine. Entendu, capitaine. Attaquer, pas. Mouvement terminé, sire. Donc du coup, là, ce qui est des trucs à construire, non hop là c'est quoi l'unité des cultures, distance capitale, insalubrité 5% on va le commerce et après ouais oh, non c'est bon, on va réformer tout ça j'ai un peu de temps avant que mon armée passe. Voilà. Et du coup, la moitié de l'armée ici. re ordres, ah, empereur. Voilà. sordre Allons-y Mouvement terminé voilà. ici. Le prochain tour doit être tranquille. Breton, Allez. Oh mille, là, ouh. La la plus étendue, c'est l'Egypte. Ah, L'Egypte, ils sont forts. Hein. on va conquérir l'Egypte, ça va faire mal. Hein. Terminé, si! On s'en Donc là, du coup, c'est bon. C'est bon. Pourquoi c'est pas bon? L'insalubrité. Pas carta les cités grecques, ils veulent faire un cessez-le-feu. Allez. Succès de la mission. Ah, le Sénat organise des jeux à mon honneur. Sire. Pas possible, sir. En avant De la faction. Eh, ah, dommage qu'on peut pas l'assassiner. C'est bien pour leur faction. Paris à naviguer. Là, ah, on se remet en guerre avec les cités grecques. Vos ordres. En marche. Mouvement terminé. Sire Paris à attaquer. C'est bon, Patabium, ça s'est calmé. Droit du commerce. Bien sûr. Je suis au courant que j'ai l'envie qu'il commence à marcher vers toi. On sera pas plus au courant. Mouvement terminé, si Merde, je suis con. Juste là. diplomatique, automatique, pour l'instant on s'en fout. Et oui est d'une beau. Il va C'est où cette cité C'est ça là Donc. On peut dire qu'elle s'en sort bien ça. Ah, dès qu'on aura toute la gueule. Ce sera parfait. Vos ordres. Communauté assiégée, sire. Communauté assiégée, sire. Allez, c'est reparti, ça va être mon dernier combat pour cet épisode. vos ordres, je vais leur parler de ce port. Ah, Cessez le feu avec un, un gros du commerce Cessez le combat lequel plus intrigue, pourquoi cesser maintenant le combat qui fait entre le peuple peau. C'est de votre espèce, je respire encore. C'est comme tu veux, tu veux pas arrêter le combat, mais je te rappelle que à terre-frontière, c'est là où j'ai le plus d'hommes. Là on a un problème de salubrité Est-ce qu'on a quelque chose Voilà Alors, la salubrité, c'est fait Pénalité d'impôt, un trop cher uh -huh. Dernisé en 15% Croissance Voilà le revenu, des de soutien de votre armée Oula là Richard, comme hein Donc on va aussi Et comme d'habitude, ils vont faire une révolte. Pour vous rappeler, Alors mon objectif, c'est de prendre toute la Gaule, qui est la France d'aujourd'hui, voilà, donc on va la prendre, alors on a ça à prendre, on va faire la petite guerre avec les Bretons aussi pour récupérer ici, euh, je crois qu'on a aussi une colonie ici, on va prendre ici, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, encore 4, dès qu'on a fini, on va se prendre à l'Espagne, parce qu'il y a quelques régions de la Gaule. Voilà. Et les Carthaginois, ils sont là aussi. Donc, dès qu'on aura récupéré la Gaule plus l'Espagne, on va s'attaquer aux Bretons. Breton. Au ça Breton ça va être assez facile, parce qu'il y a trois colonies. Et après, on va s'attaquer aux Germains, ce qui nous ferait quand même un assez gros bloc. On se retrouverait avec tout ça. Voilà. Donc à l'intérieur de vos forces Enfin de, de vos territoires pas la peine de laisser des grosses armées Plus à vos frontières Comme vous voyez ici Alors ces archers ont fait ce qu'on voit depuis Ils n'ont pas bougé l'autre. Donc voilà messieurs Donc on va Je vous dis à la prochaine Et euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire à partager la vidéo et à vous abonner les amis Merci beaucoup